OK, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Alexandre qui vient de finir le programme de l'Académie de la Performance et on va voir aujourd'hui comment ça a pu l'aider à le libérer. Salut Alexandre, j'espère que tu vas bien. Salut, ouais, ça va très bien et toi Ça va, ça va, merci. Alors Alexandre, est-ce que tu peux te présenter rapidement et ensuite basculer sur bah, qu'est-ce qui t'a fait ouvrir les portes de l'Académie de la Performance bah, je m'appelle Alexandre, du coup je joue au football au niveau régional en Ile-de-France et du coup ce qui m'a fait venir dans l'académie de la haute performance c'est un certain blocage mental que j'avais du mal à identifier en fait en compétition j'avais du mal à jouer simplement comme je savais le faire comme j'étais capable de jouer avec mes amis ou bien dans des matchs sans véritables enjeux mais euh, en véritable compétition, j'avais du mal à vraiment me libérer. Et euh, du coup, j'ai travaillé pendant plus d'un an avec un psychologue du sport. Il y a eu un petit peu des effets bénéfiques, mais euh, pas de réel changement. quoi. Et euh, du coup, euh, bah, je, suis venu, euh, je suis venu tenter euh, cette expérience-là euh, pour euh, tenter de me libérer à ce niveau-là. quoi. Ok. Alors du coup, tu as été suivi par un psychologue du sport. Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui a été l'accroche qui t'a dit mais attends, mais il faut, faut que je tente avec eux, il faut que je tente avec l'académie qu'est-ce qui, qu qui a résonné en toi euh, ben, c'est suite à un match, un match raté okay. enfin pas okay. vraiment un match raté mais un match où j'ai senti vraiment que ben, euh, je jouais pas comme je savais le faire faire ça je le savais depuis longtemps déjà mais à ce moment-là, je sais pas, ça m'a fait un déclic et euh, en fait, il y avait la webconférence euh, ben, ta web conférence du coup qui était dans un de mes onglets Google depuis un certain temps, je crois, okay. depuis une ou deux semaines. Et du coup, ça m'a fait un déclic. Le soir même du match, j'ai suivi la, la, web, la web conférence et du coup, j'ai pas mal accroché. Ensuite, j'ai passé un appel avec Alex. Et du coup, ouais, j'y ai réfléchi pendant une à deux semaines parce que c'est quand même un choix assez important. Mais après, j'ai senti que je devais le faire et, et j'ai foncé. Quoi. Mais... Ouais, c'est surtout suite à un match où je chantais que je pouvais faire mieux quoi. suite à une frustration quoi. et, et qu'est-ce qui t'a interpellé dans la webconférence parce que bon, à la limite tu aurais pu continuer à faire du, de la psychologie de sport euh, mais qu'est-ce qui t'a interpellé, qu'est-ce qui, qu qui a fait un déclic, qu'est-ce qui t'a fait tiens, mais je vais tenter avec eux ben, euh, je trouvais que euh, ce que j'ai vu dans la web conférence ce n'était pas euh, forcément ce que j'avais travaillé avec euh, les psychologues du sport et, je ne sais pas, j'avais la sensation qu'on allait aller beaucoup plus en profondeur euh, sur, euh, sur des sujets qui sont, qui sont vraiment importants pour moi et qui allaient me permettre vraiment de réussir à, à jouer libéré en match, qui était vraiment mon objectif. Quoi. Donc euh, ouais, vraiment, j'ai pris, euh, pris pas mal de notes, je crois. J'ai rempli euh, quatre pages en tout de, de notes. J'ai tout pris en notes et okay. vraiment euh, directement. Quoi. Ok, et ensuite, du coup, tu as, as franchi le pas, tu as été accompagné euh, en indive par Isa de mémoire. Et, et du coup, euh, coup qu'est-ce qu qu que ça a changé le, le programme pour toi bah Après, là, pour l'instant, comme je n'ai pas pu reprendre les véritables compétitions, j'ai pu quand même faire certaines oppositions avec un certain enjeu, mais pas de réelle compétition, quoi. Du coup, c'est surtout au niveau de la vie de tous les jours. Il y a énormément de changements. Je suis beaucoup plus libéré, on va dire. J'arrive à être beaucoup plus moi-même sans me poser de questions. Et après, ça se répercute en match aussi. J'ai pu faire pas mal de matchs, même s'il n'y avait pas de forcément un enjeu incroyable quoi. Mais avant, j'aurais pas forcément réussi à jouer comme j'ai su le faire. Et ben, vraiment, c'est un mot, c'est libre libre, libre d'être moi-même, libre de jouer comme je sais le faire et, et libre voilà, d'être moi-même ouais, on le disait en aparté, c'était les, les détections, c'est ça et en fait les, les détections, ce c'est pas des matchs de compétition comme des matchs ordinaires, c'est ça oui, c'est ça, c'est ça ben, durant les détections, ben, c'est des, des matchs tout simplement mais euh, c'est vraiment euh, dans un but individuel moi par exemple, mon seul but euh, lors de ces matchs c'est de me faire remarquer c'est pas de d'essayer de gagner, de faire gagner l'équipe, c'est surtout de me faire remarquer. C'est le, le même but pour les 21, 21 autres joueurs qui sont sur le terrain. Quoi. Ok. Et, et du coup, toi, euh, comment tu t'es senti à cette élection Est-ce que tu as osé prendre ta place Est-ce que tu étais libre Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant euh, sur ce type de match ben, C'est vraiment que je ne me, euh, me pose pas de questions. Je sais, euh, je sais que mon corps euh, sait faire ce que j'ai à faire. donc euh, je ne me, me pose aucune question. Euh, si, par exemple, je dois pousser une petite gueulante sur le, le partenaire d'à côté, ben, je ne me, je me prends pas la tête, je le fais. Il n'y a pas de problème. Et ben, si, euh, si un coéquipier me fait une remarque parce que j'ai raté un truc, il ben, n'y a pas de problème. Quoi. Euh, tant que, tant que j'arrive à, à avoir un bon regard sur moi, ben, c'est le plus important. Euh, même s'il me critique, ben, ce n'est pas grave. Je suis le premier à me critiquer quand, quand je fais quelque chose de mal. Et, Bon, euh, bah c'est surtout que bah c'est plus facile maintenant de, de surmonter l'échec, les critiques et euh, d'être tout simplement libre. Ok. ok. justement, au-delà du, du foot, pour toi, tu penses, euh, voilà, tu as tout juste 18 ans, tu penses que ça va changer quoi pour toi dans les, pour le reste de ta vie Alors, Même au-delà du foot, est -ce que tu, comment tu abordes la vie aujourd'hui au quotidien euh... Bah déjà, je pourrais, ça, ça élargit mes, mes choix possibles. Quoi. Je pourrais faire beaucoup plus de choix euh, par rapport à avant. C'est-à-dire qu'il bah, y a certaines décisions que je n'aurais peut-être pas prises par peur de me faire juger par les autres ou par peur okay. de me juger moi-même. Et du coup, bah, ça m'ouvre plein d'opportunités que je n'aurais pas pu voir avant. Tout simplement parce que j'aurais perçu que cette action, elle serait mal pour moi. J'aurais perçu tous les inconvénients, mais je n'aurais pas vu aussi à quel point cette action-là, cet événement-là peut me permettre aussi de grandir, quoi, tout simplement. Donc, ouais, ça va me permettre d'élargir mes, mes possibilités et de grandir encore plus rapidement, tout simplement. Ok. Ok, cool. Bah, écoute, euh, quels ont été les points forts du, du programme pour toi euh, Les points forts euh, ah, Pas les points forts ou les points marquants, j'ai dit points forts, mais, ou les points marquants du programme, qu'est-ce qui t'a ouais. qu vraiment marqué dans bah, le programme est... Bah, Déjà, on est, on est très bien, bien accompagné. Dès qu'on a une question, par exemple, moi je la posais soit à Isa, ou soit j'attendais pour le, le coaching de groupe. Donc, à ce niveau-là, c'est top et on n'est on est pas seul dans le, dans le suivi. Quoi. On, il y a vraiment d'autres performeurs qui sont là pour, pour s'améliorer et euh, c'est vraiment une, une réelle communauté. Et euh, ben ben c'est clairement un programme, certes théorique, mais il y a beaucoup de, de pratiques à côté. Et euh, là, par exemple, j'ai pas mal d'exercices que je suis au quotidien, même si j'ai terminé le programme. Donc, euh, donc ouais, au niveau de la, la pratique c'est top et au niveau aussi du, du suivi quoi. Ok, donc ça c'est ça qui t'a marqué donc la, la pratique d'un côté, euh, il y a la théorie c'est vrai qu'il y, y a tout le programme en ligne et aussi le, le suivi donc c'est vrai que le suivi pour les gens qui ne connaissent pas il y a un, un coach individuel et on, att on attribue à chacun un coach individuel et aussi il y a uh, des coachings de groupe qui sont uh, plusieurs fois par semaine. Euh, disponible. donc euh, voilà avec euh, tous les autres sportifs euh, des entrepreneurs, il y a des étudiants aussi parfois donc euh, voilà pour ça est-ce que tu as un mot à ajouter Alexandre euh, bah, s'il y a une personne qui regarde cette vidéo et qui euh, est encore en train d'hésiter bah, euh, je pense qu'il qu a raison d'hésiter encore un petit peu mais euh, s'il pense que le fait de ne pas le faire euh, euh, pourrait euh, être préjudiciable pour lui par la suite qu'il pourrait avoir des regrets bah, euh, il n'a qu'à foncer quoi. Au pire, il, il perdra un petit peu d'argent, mais bon, il va, le il va rattraper. ça plus tard. Et de toute façon, franchement, ça vaut le coup et, et tenter quoi, tout simplement tenter. Ouais, et merci. En tout cas, moi, je sais qu'à quand je vois des, des jeunes comme toi qui rentrent dans le programme, ça me, à la fois, ça me challenge parce que j'ai envie qu'on qu'on bah, qu se dépasse pour quitter un résultat de dingue. Et en plus de ça, je suis aussi content pour vous de faire ça aussitôt parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, ça ouvre un champ des possibles. Et après, bah, c'est fini, quoi. il n'y a plus de limite, on, on attaque. Mm. Donc, euh, ok, bah, super Alexandre, en tout cas, un réel plaisir de, de euh, t'accompagner à travers le. Enfin, J'aime bien, à chaque fois, tu es au top dans la coaching du groupe, le taquet. Okay euh, euh, voilà, et du coup, euh, bah, pour ceux qui regardent cette vidéo, vous pouvez regarder dans le lien juste en dessous, vous pouvez prendre un, un entretien qui est offert. Et déjà, rien que cet entretien, toi, tu l'avais vu avec Alex, euh, mm. rien que cet entretien, en fait, il va déjà permettre de creuser et d'apporter. Euh, quoi qu'il arrive de prendre des notes et de pouvoir avancer. Et ensuite, vous bah, êtes bienvenue dans le programme à condition que vous avez vraiment envie de, de, de vous dépasser, de vous avancer. Et, euh, et là, ensuite, si vous voulez exposer tous les blocages, c'est ça, ça qu'on va aujourd'hui très vite. Donc, euh, bah, écoute, merci Alexandre pour ton, pour ton partage. Et j'espère que ça en inspirera d'autres à passer à l'action. Bah, je te dis à bientôt alors et, et pour les autres, euh, abonnez-vous, likez, et je vous dis à très vite aussi. Ciao. Salut